Wow. Mais tu es devenue encore belle jusqu'à. Tu fais mmh. comment Non, maman, c'est la ville. Le, oui. le bus là, non, ça m'a fini les fesses. Je me mal là, ça fait mal. Ah. Oh. Si les chaises là pouvaient même diminuer un peu tes fesses, tu as appuies trop le poids au village. Parce qu'on mangeait bien. Tu ne pas comme ici chez vous. J'espère qu'il a mangé chez toi. Non, ça va. Parce tu vas m'as manqué, ma chérie. Oh là là. Oh, ça fait plaisir. Mais avec ta longue taille, là, tu as failli me couper. Ça va. y Je suis fatiguée. Installe-toi. Installe-toi. Je bah, vais Installe-toi. Assieds-toi pas ici, ma. Vas-y. Viens. Oui, me... yeah. Donne-moi ton sac, je vais t'aider. Installe-toi, ma chérie. C'est ta voiture. C'est ma voiture. Qu'est-ce que tu crois Ta voiture. Oui, viens. Installe-toi. Assieds-toi, on va aller. Eden, assieds toi Non, pas ici, là. Installe-toi, on va. Ah, est... Tu vas me casser la voiture. Mais oui, pas non. Oh, la fille, qui t'a même envoyé au village? Oh, toi aussi, tu es exagère. Hein? Il est oui, temps que tu rentres en ville. Vas-y, entre, on va partir. Oh, là, là. Je dis, pourquoi tu te déchosses? On est dans la mosquée ici. Ouais la fille, si tu me suis franchement tu les chaussures, on va partir si On nous regarde, moi j'ai honte Tu sais pas le mou -coigne. Non, de quel mou tu vas de la tête du village Ah quoi non, zéro mou-coigne, moi je fais pas mou hein. Ah non, t'as ouais. La fille, va me tuer J'ai dit, hein, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe On mais dès que j'en parle, il n'y a personne. Mais, là, tu... je la Mais je dis, eh, le village a pas vraiment rendu bête. Je ne sais pas ce que je fais avec une copine bête comme toi, franchement. Non, vas-y, en... il n'y a personne, je te rassure. Qui t'a même envoyé au village Viens, viens. Les gens me regardent, tu me souilles. Tu veux m'en sortir avec toi installe toi Viens, comme ça. Tu mets les fesses d'abord. Oh la la, ce n'est pas facile hein Tu as changé Ça va, ça va aller Oh la la Mais ici, l'aliment, c'est pas trop beau Où on doit aller Je ne suis même pas encore arrivé chez toi, tu m'insultes un bord. Ça sent bon ici. Hein. Donc, si vrai, vrai, c'est ta voiture C'est ta voiture, c'est ta voiture. Je vais te reprendre ça combien de fois Ouais, tu veux seulement que mes bien bon. Ce n'est plus le mukwanya. Hein? Ouais, tu veux aussi m'acheter la voiture là, non cool. Comme tu as le réseau là. Mm -hmm. Tu es en France avec tes papiers. Quand tu vas d'abord connaître comment écrit le mot voiture là, on verra la suite après. Je vais partir à l'école après. Je me mets avec les papiers. un peu faim là. J'ai garder les bâtons du village là. Je mange un peu. Non, mais non mais on m'en dit un peu. L'avocat, est parti, que ou non Les, les villageoises, vraiment, c'est quelque chose. Hein. Tu ne peux pas attendre qu'on arrive à la maison avec tes euh, bêtises là. Ça, même détaché, voilà pour toi. Tu vas me faire sentir le véhicule, c'est même pas à mettre. t'a envoyé. Oh, Seigneur. Nous sommes avec une villageoise comme ça. C'est bon, hein, c'est mal bon. Tu, tu n'as même pas d'autre. C'est mal bon. Vrai, Jésus. Oh, On a seulement envoyé la fille sur moi dis donc, garde tes histoires là, ne me salue pas le véhicule, ça c'est même qui ça J'ai posé sur moi non, je n'ai pas posé sur ta voiture. Mon ventre peut. Ma maman est venu à doigts là. Comme s'il veut chier. Hey Maman Hey Ne vole pas dans la voiture, C'est qui ça Trop manger au il y avait le funérail, le village, il mangé beaucoup. Et le matin, j'ai acheté un saut de mangue. J'ai tout fini ça dans la voiture, dans le bus. Hey Pardon Pardon, cherche un endroit. Hey, attends, attends, attends, mets toi dehors avec tes conneries là, ne voyez pas dans mon véhicule, ça, c'est même qui ça Elle me vomit dans ma voiture, tu es malade. Pardon. mets toi dehors avec tes conneries là. Hey Des bêtises là. Hey, Seigneur Jésus. Ouais. Quelqu'un restait, sa part vient le trouver. Maman Sarah. Fait vite. Hein? Je n'ai pas pour toute la journée. Hein? Mais, je reste même fait. En tout cas. Hein? Dis donc. Pas tes conneries là. Tu sais même pas où je sors avec une bêtise de copine comme ça. Let's my thing me, my me, my me, baby. -I tech nigga.